Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel et oui je suis chez moi pour les vacances pendant quelques jours et c'est génial Et on est, alors je vais vous proposer un petit safari de, de vidéo pendant ces, ces 15 jours de vacances Et on attaque de suite par, alors je vais vous expliquer, on va faire de l'esprit guerrier, du code du guilletiste Et de la coupe, et du coupe circuit Mais aussi on va faire aussi euh, je vais faire aussi sur la vidéo de la présentation de la deck que j'ai acheté Donc là pour le moment on fait sur les cartes reçues que j'ai reçues de mon ami Stéphane Mitton Alors, voyons voir, avant toute chose et... bon, Avant toute chose, si vous avez vu des cartes intéressantes je le redirai à chaque fois bien sûr Donc je recherche environ 10 polymérisations. Deux esprits des flammes, un radieki, un pot de possessivité, un avertissement divin, deux appels à être hanté, une trappe sans fond, deux assauts solennels, un typhon des mystique, mystiques, une première utopie, une S39 utopie d'éclair, un utopie et un dragon borel. Voilà. Ça, c'est ce que je recherche. Alors, je regarde dans, ah, non. J'ai oublié, il me, voilà, j'ai, un appel à être c'est génial. Et une trappe sans fond, c'est super. Donc je vais pouvoir les rajouter dans mon deck. Bon, on va passer aux choses sérieuses, mes chers amis. Voilà, donc je ferai deux vidéos aujourd'hui. Donc celle-ci et une autre, celle de la présentation du deck que j'ai acheté. Et après, ça va se faire dans, dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Donc, on a un Archen Black Skull Dragon. Ça partout à l'échange. Dragon crâne noir. Dragon flamboyant noir aux yeux rouges. Dragon météore impact aux yeux rouges. En deux fois. Dragon rétro aux yeux rouges. Dragon de métal noir aux yeux rouges. En deux fois. Esprit des yeux rouges en une fois. En deux fois. Pardon. Rabat des dragons. Voilà, en une fois. J'avais pas vu, mais il y a un petit fond donc je le crois aussi Et oui, c'est ça, c'est ça, C'est ça, c'est ça la beauté du sport. Fusion aux yeux rouges en trois fois. C'est des communes. Alors après cette carte, elle, elle est, je pense que pour le deck Dragon aux yeux rouges, elle est vachement recherchée. Vision aux yeux rouges en deux fois épée sacrée des 7 étoiles en deux fois voilà c'est tout ce que j'avais pour ce petit tas de cartes donc sur ce les amis n'hésitez pas à m'exploser cette barre de like Hein c'est deux partages et surtout mettez moi un commentaire si ça vous intéresse euh, voilà sur, sur, je vais vous laisser regarder avec cette vidéo avec plaisir et je vous dis à très a tout de suite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.